n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. C'est parti Alors cette vidéo, j'ai envie de la faire après avoir lu un livre de Victor Hugo, c'est Les Travailleurs de la Mer. Et dans ce livre, il est question entre autres d'une créature très mystérieuse, c'est la pieuvre. Alors la pieuvre, Victor Hugo la décrit plus comme un monstre que comme un animal réel. Et il montre même que la science n'arrive pas à expliquer tous les mystères que la pieuvre soulève. Extrait. Ces étranges animaux, la science les rejette d'abord, selon son habitude d'excessive prudence, même vis-à-vis -vis des faits. Puis elle se décide à les étudier. Elle les dissèque, elle les classe, elle les catalogue, elle leur met une étiquette. Cela fait, elle les laisse là. Où la science les lâche, la philosophie les reprend. Alors j'ai fait pas mal de recherches pour voir aujourd'hui où en était la science sur cette question. Et il se trouve que j'ai trouvé beaucoup plus de choses que ça à quoi je m'attendais. Et j'ai relevé, entre autres, ce blog écrit par des biologistes euh, étudiants, ainsi que ces articles qui montrent un peu tous les problèmes et toutes les questions que la pieuvre pose à la science encore aujourd'hui. Excuse-moi Gabin, mais là, c'est quoi cette vidéo Et puis, c'était pas prévu ça C'est qui ce guignol Paul, on avait dit que tu arrivais après. Ouais, Toi. mais on avait aussi dit qu'on n'était pas une vidéo créationniste. Enfin, c'était pas dans le programme ça. Mais tu, tu vois ce qu'il est en train de dire Ça va être super intéressant, on va pouvoir expliquer plein de trucs à part de ce qu'il dit. Ah bah oui, super intéressant, il dit que la science n'a pas évolué depuis Victor Hugo, enfin à l'époque, ils étaient encore classés comme des invertébrés, mais ça, ça ne te dérange pas. Si tu étais vraiment un minimum scientifique, tu serais peut-être un peu ouvert au débat tu, tu peux lui laisser le temps de s'expliquer Bon ok, avec un peu de chance, ça fera un contre-exemple. Hein. Je, je peux relancer la vidéo, c'est bon Vas-y, vas-y. La première controverse à propos des pieuvres est à propos de leurs yeux. En effet, ils sont similaires aux nôtres, un peu trop même. Et pourtant, selon les théories d'aujourd'hui, ils seraient apparus indépendamment. C'est-à-dire qu'au cours de l'histoire de la vie, ils seraient apparus deux fois, sans aucun rapport, sans aucun lien. C'est très peu probable. Mais aujourd'hui, les scientifiques appellent ça « convergence évolutive » et admettent ce phénomène. Mais encore plus que cela, c'est la capacité à se camoufler qui serait apparue de la même manière. Quand on compare les poulpes et les caméléons, ce sont deux animaux extrêmement différents et il est extrêmement peu probable que en plus d'un organe tel que l'œil, le camouflage apparaît par hasard indépendamment. Mais et c'est là le problème. Là aussi, je suis obligé de l'arrêter parce qu'il dit que c'est par hasard que ça arrive. Et c'est vrai et que c'est très peu probable. Mais ça se joue sur des millions et des millions d'années, l'évolution. Du coup, même s'il y a peu de chances que ça arrive, au final, ça finit toujours par arriver. Et euh, il dit que c'est des mécanismes qui sont similaires parce qu'ils ont quelques points communs. C'est vrai, mais le camouflage du poulpe et du caméléon ne sont pas les mêmes, notamment dans l'usage. Dans les faits, le poule, pour se camoufler, il a trois types de cellules particulières. Des cellules proches de l'épiderme, euh, ça s'appelle les chromatophores, ce sont des petites cellules, des sacs pigmentaires, et qui sont composés de trois couleurs. Donc il y a les chromatophores, ils ont des noms spécifiques, mais je ne vais pas vous les rappeler parce que c'est compliqué. Des bruns, des jaunes et des rouges. Et en fait, ces, ces sacs pigmentaires, ils sont entourés de muscles, et par la contraction, ou justement quand ils sont au repos, ça laisse plus ou moins paraître le camouflage. Derrière ce type de cellules, il y a les iridophores, qui sont des cellules qui sont réflectrices de lumière, qui sont dans des teintes plus bleu-vert et euh, qui sont dites iridescentes. Alors je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire iridescente, mais en fait c'est un peu ce, cette sensation quand on regarde une bulle de savon, que la couleur elle change selon l'angle d'observation. Ça le fait aussi avec le plumage du colibri. Et euh, la troisième type cellulaire qui compose la peau du poulpe, c'est les leucophores, et ceux-ci ne sont pas présents chez le caméléon, les deux autres deux types cellulaires étaient présents chez le caméléon, ce sont les locophores. Et les locophores, c'est des cellules qui sont capables soit d'absorber entièrement la lumière, soit de la, ré, de la réfléchir, et ça donne lieu à un camouflage qui peut être d'un blanc éclatant ou alors d'un noir de jet, au contraire, parce qu'il a absorbé toute la lumière. Et euh, là où s'opposent principalement le, le poulpe et le caméléon, c'est dans l'usage qu'ils font de leur camouflage. Parce que le caméléon, c'est une fonction qui est principalement basée sur la communication. C'est-à-dire que le caméléon, s'il est vert, ce n'est pas vraiment pour avoir l'air d'une feuille. Il ne trompe personne. C'est plus pour indiquer qu'il est pacifique et qu'il est calme. Alors que chez le poulpe, certes, a un, un certain rôle dans la communication, mais l'intérêt principal du camouflage, et s'il est apparu, même si ce n'est pas voulu par le poulpe, c'est plus utile dans une, dans une optique de chasse ou de camouflage pour vraiment... Se protéger des prédateurs. Les poulpes, ils se font passer pour des prédateurs avec leur camouflage. Ou au contraire, pour des animaux qui n'intéressent pas leurs prédateurs. Et, euh, et ça, c'est une grande différence entre le poulpe et le caméléon. C'est l'usage qu'ils font de leur capacité. Tu vois, tu râles, tu râles. Tout ça pour faire ton intéressant. Tu vois que vrai. tu vois, arrives <rire> à expliquer ce que tu veux. Bon, on continue Vas-y, vas-y. Le second problème à propos des pieuvres concerne encore leur camouflage. Mais cette fois-ci, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, les pieuvres ne distinguent pas les couleurs. Alors pour comprendre, il faut en revenir à l'homme. L'homme dans ses yeux possède trois pigments. Cela nous permet de voir tout le spectre de la lumière visible. Chez les autres espèces, comme le chien par exemple, qui n'ont que deux pigments dans leurs yeux, on dit qu'elles sont daltoniennes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas voir toutes les couleurs. Mais chez la pieuvre, le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul pigment. C'est-à-dire qu'elles ne voient pas les couleurs, elle ne voient que des nuances entre le clair et le foncé. Et ça pose un gros problème. Comment pourrait elles se fondre dans leur environnement alors qu'elles ne voient pas leur environnement Comment peuvent-ils faire tant de teintes, de coloris et de nuances alors qu'ils ne voient pas les couleurs Donc en plus de poser problème à Darwin, la pieuvre pose un problème à, à toute la biologie en général. Alors certes, ça peut poser un problème à Darwin parce qu'on n'a pas encore de réponse absolue, mais c'est un peu la science aussi. Et euh, affirmer qu'elle ne voit pas le, la couleur, c'est un peu mentir aussi. Parce qu'il y a quand même des hypothèses, notamment euh, le phénomène d'aberration chromatique, qui est un peu compliqué et qui est mieux décrit dans notre billet de blog. Je fais la promo si ça vous intéresse. Et euh, en fait, c'est par accommodation de, leur de la distance entre la rétine et la lentille, elle serait capable de décomposer le spectre euh, des couleurs et de l'interpréter, mais on ne sait pas encore vraiment comment, et ça reste au stade d'hypothèse. Oui, vous avez une question euh, Oui, excusez-moi, mais moi j'ai vu sur Arte que euh, les poules pouvaient voir euh, les couleurs grâce aux cellules de leur peau. Et euh, j'ai même entendu dire que c'était grâce à une euh, protéine qui s'appelait l'opsine qui leur permettrait, et Arte, quand même, c'est une source fiable, donc je ne comprends pas pourquoi vous dites le contraire. Alors, pour le coup, il euh, y a pas mal d'hypothèses à ce sujet, euh, au sujet de la vision du poulpe. Euh, les deux hypothèses qu'on vient d'entendre, ce sont les hypothèses les plus communément admises. Euh, le, le truc, c'est que chaque, chacune de ces deux hypothèses euh, pose un problème assez important. Par exemple, euh, la tienne, Paul euh, euh, on ne sait pas vraiment comment euh, le, le, la transmission euh, de l'information des couleurs pourrait aller assez vite du cerveau euh, vers la peau pour permettre aux poules de se, de se camoufler aussi vite qu'il le fait. Et avec la vôtre, on ne sait pas vraiment euh, comment, euh, même, même avec les obscines, on ne sait pas vraiment euh, concrètement comment l'information est transportée de, des cellules de la peau vers les, le système nerveux, donc le cerveau. Hop. Euh, donc, euh, on va continuer. On va voir s'il continue à dire n'importe quoi. Le dernier problème, et pas des moindres, est celui de l'intelligence des pieuvres. Alors, aujourd'hui encore, des scientifiques prétendent avoir trouvé une autre espèce intelligente capable de résoudre des problèmes, capable de s'adapter à son environnement. Et pourtant, l'intelligence des poulpes et des pieuvres n'est pas quelque chose que l'on pourrait qualifier vraiment d'intelligence. En effet, cette intelligence cruelle qui se révèle quand la pieuvre s'attaque à ses proies, comme les crabes par exemple, mais aussi quand elle attaque des mouettes hors de l'eau, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une intelligence vraiment cruelle, une intelligence euh... maligne, une intelligence qui se révèle par la trompe. Excusez-moi je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'est en train de se dire parce que je défends beaucoup les poulpes, je les aime énormément et je sais qu'ils sont très intelligents, pas du tout cruels comme ils disent. D'ailleurs, ils peuvent utiliser des noix de coco qui ont été échouées par la mer pour s'abriter de leurs prédateurs euh, ou creuser leur tanière. D'ailleurs, il y a deux villes souterraines qui ont été retrouvées c'est quand même extraordinaire enfin, voilà, c'est fait par des poules, quoi. Et en plus de ça, ce sont des chasseurs très vifs, très malins. Ils peuvent utiliser leur camouflage pour, bah, s'en servir. En plus de ça, ils peuvent aussi utiliser, bah, cette faculté à se camoufler pour refléter leurs émotions quand ils sont énervés. Euh, ils, ont, ils sont curieux ou ils ont peur, donc je ne comprends pas pourquoi il dit ça, il ne faudrait pas trop l'écouter. Bon, vous arrêtez de m'interrompre là s'il vous plaît, je suis en train de faire ma vidéo, alors laissez-moi parler s'il vous plaît. La pièvre aujourd'hui pose problème à la science, j'ai le droit de le dire et j'ai encore un argument pour le prouver. Euh, on ne l'interromperait pas s'il si ne disait pas de la merde concrètement. Oh, j'ai fait une vidéo, vous me laissez parler quand même je veux dire... Les pieuvres, c'est pas n'importe quel animal, c'est très étrange, j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais c'est pas tout ce qui me reste, il y a encore un dernier argument pour le prouver. Par exemple, le code génétique. Hein chez les pieuvres, j'ai dit des choses, et il paraît que c'est pas du tout le même code génétique que chez les autres animaux. C'est-à-dire que c'est pas un animal normal, c'est-à-dire qu'il est presque extraterrestre. J'ai lu l'article auquel tu fais référence quand tu parles du code génétique, mais le code génétique en soi, c'est le même, c'est juste qu'il y a des éléments, des mécanismes, qui sont un peu différents, notamment les transposons, c'est des séquences d'ADN qui peuvent être dupliquées, insérées dans le génome, mais ça ne fait pas d'eux des aliens et le code génétique, il reste commun aux êtres vivants. Mais alors, c'est quoi ce genre de code génétique vous êtes capable d'expliquer que ça Alors, pour faire simple, le code génétique, euh, imaginons qu'on veuille traduire un mot en espagnol en utilisant Google Traduction. Euh, Imaginons que ce mot est un gène, et eh bien le code génétique, ce serait ce qui permet à Google Traduction de savoir comment traduire le mot. Donc là, tu es en train de me dire que finalement, les pieuvres, c'est la même chose que les autres animaux. Et tu crois que je vais te croire. C'est ça. <rires> ah oui, bah, vas-y, Parce que Explique. les poulpes, poulpes, important, <rire> euh, <rires> font partie des autres êtres vivants. Euh, Aujourd'hui, ils sont classés parmi, euh, dans, dans l'arbre du vivant, euh, au sein des céphalopodes, donc avec les sèches, les, les calmars, ce que vous bouffez en beignet, quoi. et euh, au sein des, poules, euh, des, des mollusques, euh, donc avec les escargots, les, les moules, ce que vous bouffez en entrée. Non mais par contre, euh, attends, ok, pour les céphalopodes, mais tu en train de dire qu'un escargot, des hein, trucs dans le jardin, et une pieuvre, c'est la même chose, genre c'est séparant, tu trouves que ça se ressemble Ça se ressemble peut-être pas, mais les groupes sont bel et bien classés sur des critères de parenté génétique. Euh, la parenté génétique, euh, elle est notamment visible grâce à des caractères qui sont spécifiques aux espèces et que l'on utilise pour classer les, les espèces en groupes. Euh, par exemple... Chez les céphalopodes, euh, les, les, les caractères spécifiques qui sont communs aux poulpes, aux sèches, aux calmars, c'est qu'ils ont des poches à encre, un siphon pour se propulser, et des bras, des bras, pas, pas des tentacules. Euh, et euh, donc pour les mollusques, aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, les mollusques, donc les escargots et les poulpes, ont, ont tous des langues, une langue dentée qui leur servent de râpe à aliments. Euh, et ils ont notamment un tissu qui leur permet de sécréter des structures qui feront une coquille. Euh, bon, ch certes, chez, chez le poulpe, la coquille est interne, voire pas du tout existante. Mais le tissu est bien là. Bon, euh, arrête avec ton baratin. Hein. Parce que moi, j'ai trouvé des choses. Vous avez trouvé d'autres choses, très bien. Mais on va voir si vous, je vous ai convaincu. Si vous êtes d'accord avec moi, montrez le A. Ah. Si vous êtes B. contre moi, montrez le B. Et je m'inclinerai. Merci. Merci. Voilà. Au revoir.